Salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 erreurs que commettent beaucoup d'apprenants du français et même certains français et francophones. Et c'est parti Erreur numéro 1. Ces croquettes d'igname ont l'air délicieux. Ici, l'accord de l'adjectif est erroné. On devrait dire ces croquettes ont l'air délicieuses. Quand le sujet est un nom de chose, l'adjectif s'accorde avec celui-ci. C'est pourquoi nous disons Ces croquettes ont l'air délicieuses car les croquettes sont au féminin pluriel. On ne peut pas dire Ces croquettes ont l'air délicieux car un objet inanimé ne peut avoir d'air. Encore un exemple. Ces beignets ont l'air appétissants. Ici, les beignets, c'est un nom masculin pluriel. Donc l'adjectif appétissant est accordé au masculin pluriel aussi. En revanche, quand le sujet est un nom de personne, l'adjectif peut s'accorder soit avec le nom de la personne, soit avec le nom R. Exemple, Awa a l'air contente. Awa est une femme, donc féminin singulier. C'est pourquoi nous accordons l'adjectif content au féminin singulier. Notez aussi que l'accord avec le nom R est obligatoire si l'adjectif est suivi d'un complément. Aïcha a l'air sérieux d'une élève de terminale. D'une élève de terminale est ici le complément. Erreur numéro 2. Abdou a été à la piscine. Très souvent, on entend a été pour parler d'un mouvement ou d'un déplacement. Mais c'est le verbe aller qu'il faudrait employer ici. La phrase correcte est donc Abdou est allé à la piscine parce qu'il y a une idée de mouvement. Un autre exemple, au lieu de dire « Binta a été au supermarché », dites « Binta est allée au supermarché ». Le verbe « être » s'utilise plutôt pour décrire un état. Exemple, « Hier, j'ai été malade. » Erreur numéro 3, « Edith me doit 200 euros ». En général, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables, mais 100 et 20 ne suivent pas cette règle car ils prennent la marque du pluriel quand ils sont multipliés et non suivis dans notre adjectif numéral. Reprenons notre exemple du début. On doit dire « Edith me doit 200 euros » car ici, 100 est multiplié par 2, donc il faut le mettre au pluriel. En plus, la liaison est obligatoire à l'oral. 200 euros et non pas 200 euros. Encore un exemple, cette fois avec 20. Il a 80 ans. Ici aussi, 20 est multiplié et n'est pas suivi dans notre adjectif, donc il prend la marque du pluriel. Et il faut également faire la liaison. En revanche, on dira « ce boubou coûte 100 euros ». Comme ça n'est pas multiplié dans cet exemple, il ne prend pas la marque du pluriel. Encore un exemple. Mon grand-père a 85 ans. Même si 20 est multiplié ici, il est suivi d'un adjectif numéral et c'est pour cette raison qu'on ne l'accorde pas. Retenez aussi que quand 20 et 100 sont placés avant les noms milliers, millions et milliards, ils s'accordent. Exemple. Ali a gagné 300 millions. Ici, 100 est placé avant millions, donc il prend la marque du pluriel. Encore un exemple, existe-t-il 80 milliards de fourmis dans le monde 20 est placé avant milliards, donc il prend la marque du pluriel. Et naturellement, on accorde milliers, millions et milliards au pluriel, car ce sont des noms. Erreur numéro 4. Rokia a pris son goûter juste après qu'elle ait fait ses devoirs. Ici, le temps employé n'est pas le bon. Voici la phrase correcte. Rokia a pris son goûter juste après qu'elle a fait ses devoirs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'allocution après « que » n'est jamais suivie du subjonctif, mais plutôt de l'indicatif. Un autre exemple. Après que son père est venu, nous sommes allés au parc. Et non, après que son père soit venu. Après qu'ils ont dîné, ils ont regardé un film captivant. Ici également, il serait incorrect de dire Après qu'ils aient dîné, ils ont regardé un film captivant. Erreur numéro 5. Karine travaille sur la gosse. Ici, on n'a pas la bonne préposition. La phrase correcte serait Karine travaille sur à Lagos. En effet, devant le nom d'une ville ou d'un village, il faut employer la préposition « à ». On dira par exemple « À vit à Londres » et pas « À foi vit sur Londres ». En dernier exemple, « Moussa et Kumba habitent à Boaké » et pas « Moussa et Kumba habitent sur Boaké ». Erreur numéro 6. Ces ignames coûtent cher. En français, on peut employer certains adjectifs tels que cru, lourd ou grand comme adverbe. Dans ce cas, ces adjectifs sont invariables car ce sont des adverbes. Dans notre exemple, la phrase correcte serait Ces ignames coûtent cher. Et cher reste ici invariable car c'est un adverbe. En deuxième exemple. Ces entrepreneurs voient « grand ». Dans cet exemple, l'adjectif « grand » se comporte comme un adverbe et n'est donc pas accordé. Erreur numéro 7. Tu te rappelles de nos vacances à Lomé Cette phrase n'est pas correcte. Il faudrait plutôt dire « Tu te rappelles nos vacances à Lomé car le verbe « se rappeler » est un verbe transitif, direct, c'est-à-dire qu'on l'emploie sans préposition. C'est pourquoi on doit dire « tu te rappelles nos vacances à l'omé ». Si vous avez des difficultés à employer le verbe « se rappeler », utilisez plutôt le verbe « se souvenir » qui est transitif, indirect et se construit avec la préposition « de ». Reprenons notre exemple. « Tu te rappelles nos vacances à l'omé » devient donc « tu te souviens de nos vacances à l'omé ». Encore un exemple, vous vous souvenez de son nom ou vous vous rappelez son nom et pas vous vous rappelez de son nom. Erreur numéro 8. Au jour d'aujourd'hui, le smartphone est devenu indispensable. Non, aujourd'hui comprend les mots « jour » et « oui ». Ce dernier, le mot « oui » vient du latin et signifie aussi « jour ». Dire au jour d'aujourd'hui est un pléonasme à éviter. Dites tout simplement « aujourd'hui » ou « de nos jours ». Pour l'exemple de tout à l'heure, on dira « aujourd'hui, le smartphone est devenu indispensable » ou « de nos jours, le smartphone est devenu indispensable ». Erreur numéro 9. Olivier visite sa grand-mère à Cotonou. Ici Visiter n'est pas le bon verbe à employer. Il faudrait dire Olivier rend visite à sa grand-mère à Cotonou. On emploie le verbe visiter pour un monument ou un lieu. On peut par exemple visiter un pays, une ville, un village ou un musée. Exemple, nous avons visité Abidjan hier. En revanche, quand on parle d'une personne, on doit utiliser l'expression « rendre visite ». Exemple Aminata a rendu visite à sa tante le week-end dernier. Vous pouvez aussi employer l'expression « aller voir une personne ». Prenons notre exemple précédent. Aminata est allée voir sa tante le week-end dernier. Erreur numéro 10. La famille Koulibaly habite dans un beau immeuble. Non, la famille Koulibaly Habite dans un bel immeuble. Lorsque les adjectifs « beau »,« nouveau »,« fou » sont directement suivis d'un nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H muet, on utilise « belle »,« nouvelle » et « folle ». Exemple, un bel homme, un nouvel appartement, un fol amour. On ne peut pas dire ici « un beau homme »,« un nouveau appartement » ou « un fou amour ». C'est pourquoi nous disons aussi la famille Koulibaly habite dans un bel immeuble. Erreur numéro 11. Si j'aurais de l'argent, j'achèterais une villa. Après le si hypothétique, on ne peut utiliser ni le conditionnel ni le futur simple. La phrase correcte devrait être si j'avais de l'argent, on utilise ici l'imparfait de l'indicatif, j'achèterais une villa. Si je gagnais au loto, je mangerais dans ce restaurant 5 étoiles. Erreur numéro 12. La dernière erreur que vous allez voir dans cette vidéo. Conan va au traiteur. Non. La préposition « A ici est incorrecte. Il faudrait dire « Conan va chez le traiteur » car quand on parle d'un lieu qui se réfère à une personne ou à une profession, on doit employer la préposition « chez ». On dira par exemple, je vais chez le coiffeur ce week-end. Ici, le coiffeur est une profession. Encore un exemple, Fatoumata passe la journée chez sa grand-mère. La grand-mère est une personne. C'est pourquoi nous utilisons la préposition « chez ». En revanche, quand on parle d'un lieu inanimé, on utilise la préposition « à » et ses contractions. O A u, au, à X ou à la, ou à l'apostrophe. Exemple, Sidi travaille à l'hôpital. On ne peut pas dire Sidi travaille chez l'hôpital, car l'hôpital est un nom de lieu inanimé. Encore un exemple, nous dînons au restaurant. Ici, nous dînons chez le restaurant serait incorrect car le restaurant est également un nom de lieu inanimé. Voilà, c'était tout pour les douze erreurs commises couramment par les apprenants du français, certains français et certains francophones. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir! Bisous! Mouah.